Mais Joe, c'est pas parce que c'est c'est pas parce qu'ils sont bêtes, mais c'est parce qu'ils en ont. Non, moi je veux vous dire, en réalité, un vrai blédard, un vrai blédard, c'est un mec qui travaille. C'est un mec qui. Ouais, <rire> <rire> <rire> <rire> m fait couper pour mieux respirer. Arrête de faire un TikTok, tu es moche et tu ne <rire> vas même pas percer, donc arrête de perdre ton temps. Je dois la mettre, je dois la mettre, c'est mon. Je est pas parti le septembre. Ma grosse b de sœur de c elle a mis des p de AirPods dans la machine à laver Ros Monsieur Comment vous appelez vous monsieur Jean-Claude Vandou. Vandou, Jean-Claude Vandou, c'est parti, allez-y What Est-ce que tu veux m'embrasser Ah non Est-ce que tu veux m'embrasser Ah non Mais Je suis beau non Est-ce que tu veux m'embrasser Est-ce que vous voulez m'embrasser Non Bon les Tiktokers, est-ce que vous voulez m'embrasser Non Non non, non ça se Ça se fait pas, non, non, La dernière fois, j'ai ouvert un tiroir chez une meuf. Je suis tombé nez à nez avec une tube en plastique turbo-rotative à double piston hydraulique, les amis. Wow Eh, y a plus besoin de nous, hein Ah là là, si vraiment elle couche avec toi, c'est parce qu'elle t'aime bien, les amis, hein Depuis le début de mon entraînement pour le marathon, je me pèse régulièrement chaque semaine. Et aujourd'hui, c'est la pesée ah, Alors saute dessus, qu'on comment... Non Non Non fait pas comme ça! ça, ça ah, non, faut pas te bousculer pour la poser. <coughs> Alors, en <on> premier <coughs> tu prends mes pantoufles. Les pantoufles. Hein, ensuite, les boucles d'oreilles. Et n'oublie pas non plus ton alliance. Oh, c'est une bonne idée ça, parce que tu vois, alliance. <coughs> <coughs> non, tant pis. Le pote, il est arabe, moi je suis français. Vous préférez les arabes ou les français? Bah. bah je sais pas. Bah, moi oui, j'ai euh, aucune préférence, oui, hein. moi non plus. Les, les deux. deux. Aucune préférence. Bah, c'est bien aussi. Comment? On, on est des frères. Mais de faire. C'est Vérifie. Vérifie. Je suis une princesse J'aime les licornes et les paillettes Quand je serai grande, je me marierai avec un prince libéré Délivré Petit rappel au cas où vous t'avez pas capté parler sur mon cul, ne fera pas grossir le tien Bisous je comprends pas, c'est quoi cette obsession sur TikTok à ce qu'on s'abonne à vous s'il vous plaît, abonnez-moi Je vous jure, je vous vois comme ça, les gars. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Moi, je veux pas vous demander de me suivre. Si tu me suis, tain, on va aller nulle part. Et Vous êtes superficiel. Oui, mais mec, quand on est à côté de toi, tu veux dire, regardez comment elle est trop belle. Tu crois que ça prend combien de temps, ça on se lave, on fait le shampoing. shampoing Le masque. Le masque, on le laisse poser 10 minutes parce que bon, il faut que les cheveux brillent. Ensuite, on va s'épiler. Les trous bas, la foufoule. Jambes ou demi-jambes, suivant qui a plus de poils. Ça, ça prend moins de temps. Ensuite, on la douche. Bon, je mets du sérum dans les cheveux. On sèche les cheveux. De là, on ne sait pas si on fait un brushing ou si on fait des boucles. Il y a une sorte de boucle qui est plus longue à faire qu'une autre, par exemple. De là, on doit se maquiller. Tu mets la crème hydratante. De là, ta base. Pour te maquiller. Ensuite, tu fais un maquillage plus ou moins compliqué. Si c'est liner, c'est 30 minutes. Si c'est un smoky, bon, tu faut faire un super temps, mettre du highlighter, highlighter c'est important D'ailleurs faut trouver sa tenue, des hauts parfums évidemment Les bijoux qui sont assortis avec Après ça on se Oh Tu fais quoi toi Toi tu te laves, tu sens un peu les couilles Non j'en laves pas, du gel par dessus le gel que t'avais déjà mis la veille Tout blanc, dégueulasse Et t'es prêt en 4 minutes, de vos couilles forcément Voilà la prochaine fois tu feras ma gueule Tu veux du pain Oui je veux du pain Du pain, je te demande si tu veux du pain Oui j'ai dit que je veux du pain Mais pourquoi tu dis pain Parce que c'est comme ça du pain, du pain. Pourquoi tu manges, manges, Je sais pas du... que tu veux du pain. J'ai dit que c'est du pain. Vous ne savez pas parler. C'est du pain. Je ah. demande si tu veux du pain. Pas du... Pain. du pain. Je veux du pain. Je suis une princesse. J'aime les licornes et les paillettes. Quand je serai grande, je me marierai avec un prince libéré, délivré. <rire> Je <rire> suis trop contente, c'est pour mon amour de, de la nature mais aussi euh, des océans, euh, ma démarche écologique et tout Tu l'as trouvé sur Google Images non Ouais <rire> C'est le logo Shell, les pompes à essence <rire> Tiffany je suis enceinte Elle est où la chute de ta blague Comme si ça y est t'étais plus complexée, t'allais faire un gosse genre tout va bien <rire> Non parce que... <rire> Un bébé moche <rire> plutôt Ah bah je suis contente pour toi J'ai mis du rouge à lèvres. Oh. Pour te séduire Regarde-moi oh. oh, comme je suis belle B Regarde-moi <rire> Mais c'est bon Regarde-moi comme je suis belle Donc ce soir j'ai une soirée, voilà. Euh, je sais pas si je suis invitée en fait, mais... Euh... <rire> Écoutez, une fois devant la porte, alors on n'a plus qu'à rentrer. J'ai un pote, à force de rater le bus, il est devenu ceinture noire de car raté. <rire> <rire> ok, je sors. Bien fait un TikTok. Je peux finir avant Je t'aime. Hein Je t'aime. Moi aussi. <rire> T'es moche. Ouais, je sais. Je t'aime pas en fait. Ouais, Excusez-moi, est-ce que c'est halal Le poulet, c'est halal. Le poulet est halal, ouais. d'accord, très bien. Bon, je reviendrai. Okay. <rire> <Merci. rire> euh... Excusez-moi, juste, est-ce que les frites, elles sont halal les, oui. les frites Oui. Enfin, les pommes de terre. Les pommes de terre, c'est central pas l'époque. Oui. Quoi Je comprends pas. Si les pommes de terre sont oui, oui, halal. Oui. Oui, c'est halal. Ok. Je me suis mal exprimé, désolé. Hein. Je me suis mal exprimé, c'est juste ça. Euh, tac tac tac. Désolé, c'est mon premier jour. Oula, ah ouais. Sur Paris, c'est pour ça. T'habites où Hein T'habites où À Paris. À Paris. Oui. T'habites où avant À Paris. Ah c'est ton premier jour. Ça, oui. Je, je sors pas beaucoup de chez moi en fait, c'est pour ça. Ah ok. Hum. Juste le Coca. Bon les amis, ça fait plusieurs mois que je vous cache ça, mais je dois vous l'avouer. Bah mon père c'est Emmanuel Macron. Et tu veux un conseil pour qu'une meuf te kiffe Tu la calcules pas. Deux <rire> <rire> <rire> <rire> de trois jeux de regard. Tu lui envoies jamais de message. Et elle vient vers toi directement. C'est vrai, il y a un mec qui va te regarder, tu vas te faire des films, après tu vas aller te parler, tu vas te proche, et voilà